Ça n'allait pas, j'étais dégoûtée. Je me dis, il me plaît pas, il est trop grand. En plus, je fais l'animatrice, ça va pas. Donc, je commence à, à, à esquiver et tout. À, euh, donc à esquiver, ouais, je dois y aller. Ah, quoi déjà Bah oui déjà. Coco déjà, excuse-moi, mais déjà. Quoi. Je disais pas ça, mais dans la tête, je me disais, je me fais chier. Donc oui déjà quoi. Mais lui, il avait l'air de kiffer. T'inquiète par la suite. Oui oui, il avait vraiment kiffé. En fait, je t'expliquerai. Bref et donc. Euh, j'ai fait ski, on termine quand même nos verres, on prend le métro, on arrive à Gare du Midi. En route, deux trois mots échangés, ça va, on se regarde dans les blancs des yeux, frère, frérot, laisse-moi tranquille, écoute, si j'avais envie de regarder quelqu'un dans les blancs des yeux, je sais pas je sais pas ce que j'aurais fait, mais j'aurais pas besoin de date, tu vois. Enfin bref, donc on arrive à Gare du Midi. Le moment fatidique pour dire au revoir. Écoute-moi, tu crois vraiment que je vais te passer Le mec, il arrive, donc il est là. On monte les escalators se met en plus clair, je crois qu'on gênait limite les gens parce que tu sais les escalators, on s'est mis là et euh, alors ben ciao, je vais y aller quoi lui, moi ben moi je m'apprête à faire la non il s'apprête à en j'ai tourné la tête et j'ai même fait deux bises, que d'habitude je fais une bise on est pas en France ici hein je fais deux bises donc euh, sa tête s'est décomposée je pense qu'il avait compris que maintenant tu vas un date tu veux l'embrasser elle te tourne la joue c'est que ça sent pas très bon donc je pense que le gars s'est dit ça sent pas très bon Ah non en effet en effet ça ne sentait pas très bon gars je voulais pas le revoir je voulais plus le revoir écoute moi peut-être un ami mais si on allait dit non fini couple pas on n'allait plus se mettre en couple rien du tout là je voulais plus je voulais plus ça n'avait pas été non et non enfin tu peux pas enfin donc, donc bref euh... Rentre chez soi, enfin je rentre en mode dépité parce que je me dis putain de merde. Je me dis franchement, j'ai bien fait de ne jamais aller en rendez-vous de à parce que c'est pour que tous les rendez-vous soient comme ça. Alors c'est pour un mon frère. Donc on arrive, j'ai bien vu que le mec était dégoûté et tout et qu'il avait compris parce que le soir même il ne m'a pas envoyé de message alors qu'on se parlait tous les soirs. Donc je me dis ok, je vais peut-être laisser euh, ben, laisse, laisse digérer le fait que je lui ai lâché un vent, clairement. Donc euh, ma foi. Euh, le lendemain il m'envoie un message en mode écoute j'ai l'impression que ah, vous voulez que je, le... je, veux que je le... mais j'aurais pas le temps il me reste 10 minutes pour filmer là il m'envoie un message en mode écoute euh... Euh... Attends. écoute euh... Bon, j'ai pas réussi à retrouver les messages enfin euh, genre c'est long parce qu'on avait quand même parlé euh, donc euh, j'ai pas su vous lire la converse mais euh... Donc, euh, en gros, euh, quand il était revenu il me parler en mode Bah écoute, euh, il m'a dit Ouais, écoute, j'ai l'impression que t'as pas trop kiffé le date et tout. Je lui ai dit, Bah écoute, euh, je sais pas comment te le dire, mais ouais, en fait, t'as remarqué. Moi, je suis quelqu'un de très cache, je n'aurais pas osé aller lui dire direct Écoute, coucou, coucou, j'ai pas kiffé le date, on va aller te parler ou pas, euh, c'est bon. bon. Non, j'ai attendu que lui il vienne. Donc, il m'a dit ça, je lui ai dit Bah écoute, honnêtement, ouais, vraiment, j'avais beaucoup plus de feeling avec toi quand on parlait par message que en vrai c'est triste mais c'est la réalité donc voilà il était là bah, bah cool je là, bah, souris, la belle souris, enfin tu préfères pas, hein, tu préfères tu honnête donc je fais pas semblant tu vois mieux ok dire les choses même si ça fait mal ben voilà moi c'est dit c'est fait et donc il était là bah tu veux faire quoi j'ai dit écoute ben bah, on peut rester amis m'a dit ouais euh, écoute euh, non merci j'ai pas besoin d'amis dans ma vie je te ben voilà ok ben bah, sur ce voilà on a coupé les ponts euh, donc on ne sait plus reparler et c'est un mec de l'UCL. un hein, bébé un et euh, je pense que et donc c'était C'était l'année genre le, le mois donc juin Je vais août septembre en septembre je commençais l'école je commençais euh, la, ma première année à l'université donc à l'UCL et le mec était de l'UCL j'étais comme ça hein, de le croiser j'étais comme ça mais je l'ai jamais croisé ça fait deux ans je suis à l'UCL vraiment on s'est jamais croisé même si le malheur je, je crois que je le reconnaîtrais plus il me reconnaîtrait pas ou pas peut tout hein. on oublie pas ce visage ou pas ou on oublie pas ce hommage visage je rigole mais bon enfin bref après euh, j'avais vu par euh, bah, la suite qu'il était en couple et tout sur Facebook et tout et là, parce que oui bah on est amis sur Facebook donc voilà après j'ai pas fait la go en mode euh, félicitations enfin tu vois j'en ai pas réussi à la foutre, la foutre de lui mais voilà quoi du coup euh, depuis ce jour-là, ben, euh, j'avais, euh, comment dire, euh, c'est pas que j'avais euh, coupé les, les ponts avec euh, avec Tinder, mais je ne m'intéressait plus trop. Donc en fait, ce que je fais maintenant, c'est de temps en temps je vais Tinder. Mais ça me gonfle vraiment. Une fois, je m'étais mis une semaine, puis j'enlève, puis je refais mon compte, puis j'enlève, puis là, je suis de nouveau dessus. En temps, tu veux voir Tu veux que te montre Voilà. Voilà. D'ailleurs, j'ai un message, tu vois, et ça me gonfle. Et je vraiment, je parle avec les gens, mais je les dématche Je parle avec les gens et puis quand ils me saoulent je les dématche parce que les gens, des fois, ils sont tout muets. C'est là... Des fois, toi, en mode frère, détends-toi de base. C'est un site de rencontre, tu vois. C'est pas un type de planque. Donc, détends-toi, enfin, juste détends-toi deux secondes. Parle avec moi. Mais voilà quoi. Au fur et à mesure que la converse on en arrivera où on va en arriver. Mais, enfin, ne viens pas direct. Enfin, des fois, ça me Je sais que tu peux être contradictoire. Enfin, non, tu peux dire... Tu peux commencer en mode chat, pour rire et tout, soit cache. Mais, après, quand tu parles avec les gens, tu vois qu'ils s'intéressent même pas à toi. enfin là ok c'est bon je suis tu m'as fatigué Tu m'as fatigué Donc euh, en vrai euh, ouais voilà quoi Donc MJ Ken je vous ai un petit peu raconté euh, Mes débras wow, sorties de... Est-ce que j'ai d'autres j'ai sûrement d'autres petits trucs aussi à vous raconter Mais bon je vais d'abord voir si la vidéo vous plaît Et ensuite on verra Donc bah, écoutez même petit Chicken je vous fais deux gros bisous J'espère que la vidéo vous aura plu Mettez des pouces en l'air commenter abonnez-vous et n'oubliez pas un petit d'activer la petite cloche parce que à chaque fois j'oublie de dire ça mais pour avoir mes notifications pour voir quand t'as free fri fri. Vous met une nouvelle vidéo, activez la petite cloche parce que sinon tu ne de rien. Tu dois à chaque fois, tu te dis à chaque fois mais faut le faire, mais mais si tu mes vidéos, mais si tu n'actives pas, comment tu veux savoir. Bref, prenez soin de vous. Ciao, c'est les focus.